Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'août, une conjoncture on peut, dont on peut dire qu'elle est un peu exceptionnelle, surtout si on considère le reste de l'année, c'est-à-dire que tout est plus ou moins en harmonie euh, depuis le signe roi du zodiaque, c'est-à-dire le lion et c'est le signe qui est au zénith de votre thème, c'est un signe important dans votre zodiaque et qui gère finalement les buts que vous poursuivez, vos objectifs, les moments forts aussi, les temps forts hein, de votre vie et pourquoi pas les temps forts de votre année. Donc c'est ce mois d'août peut être un temps fort de votre année, donc les dissonances sont plus ou moins passées, il reste que celle de Mercure. Euh, donc bon, vous serez un petit peu libre euh, de d'être vous-même et d'ailleurs vous chercherez à être un maximum vous-même, quitte à, euh, à améliorer votre apparence physique d'une manière ou d'une autre. Vous aurez besoin de, de, de de plaire, vous aurez besoin de montrer que vous êtes euh, quelqu'un qui est capable de séduire et d'être euh, euh, ou d'être séduit, hein, d'ailleurs ça peut être dans les deux sens. À partir du, du 23, euh, le soleil va atteindre la vierge, alors là ce sera euh, beaucoup plus, comment dire, euh, amical, beaucoup plus sympathique, euh, euh, vous serez un petit peu moins rigide parce que la période Lyon vous voit souvent euh, euh, vouloir rentrer dans des codes, hein, dans des... Euh, dans un système, alors que là au contraire vous aurez envie de sortir du système et de montrer que vous pouvez être différent, que vous pouvez agir différemment, euh, avoir des amis différents, il euh, euh, y a toute une notion hein, de de différence qui va se mettre en place, mais c'est subtil tout ça, hein? ce pas euh, des gros traits, hein? euh, ça se fait euh, à, à la limite, certains ne s'en rendent pas compte. Vous passez d'une ambiance à une autre de manière euh, hein, euh, parfois euh, invisible. <musique> Dans le domaine du travail, si vous travaillez, de la vie quotidienne, hein? si vous êtes en vacances, on va regarder ce que fait Mercure. Hein? C'est important, c'est la planète des échanges, de la communication. Euh. Et donc elle est en bon aspect avec votre troisième e décan au début du mois, hein, jusqu'au 11, et euh, elle avait fait une boucle hein, le mois dernier, donc il est très possible que vous ayez attendu quelque chose, que vous ayez euh, comment dire, peut-être attendu simplement de partir en vacances, hein, c'est possible, euh, mais vous avez pu aussi attendre quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'une demande que vous aviez faite, bref, les choses s'arrangent là, se concrétisent si on peut dire, euh, donc toujours pour le troisième e décan, euh, entre le premier et le 11. Hein. Donc, euh, bon, bonne période hein, pour obtenir euh, ce que vous attendiez. Euh, ça va être un petit peu plus compliqué lors de l'entrée de mercure en, en lion, hein, donc le 11, en gros euh, ça va être du 11 au, au 17, hein, elle va être en dissonance avec uranus, et donc euh, forcément il y a de l'imprévu au programme, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous faire défaut au dernier moment, ou euh, vous, vous pouvez changer d'avis aussi euh, facilement, alors que c'est pas dans votre nature. Hein. Mais il y a quelque chose qui va vous, vous agacer fortement, et donc euh, vous prendrez une position un petit peu contraire euh, à la position précédente, parce que peut-être vous aurez envie de rendre la monnaie de sa pièce à l'un de vos proches, hein, tout simplement. Hein. Mais euh, bon, euh, disons que ce sera une période, euh, il y aura trois, quatre, trois jours quoi, où vous serez un petit peu tendu, euh, où, où les relations, hein, puisque mercure c'est les relations, risquent d'être euh, un petit peu contradictoires et, et provoquer en, en vous euh, beaucoup euh, d'énervement. Mais bon, ce n'est pas euh, non plus quelque chose de comment dire, ça vient dans dans, dans une suite de... Euh, d'événements qui vous montrent que il y a quelque chose à changer dans votre manière d'être en relation avec les autres. Il faut que vous soyez attentif euh, hein, à chaque fois que Uranus est activé, à ce qui se passe et à ce que cela signifie dans le, le, le domaine des rapports avec les autres. Côté cœur, eh bien, nous retrouvons notre amie Vénus, euh, la planète du cœur, et elle se trouve conjointe au Soleil tout le mois quasiment. Hein. Et euh, bon, alors forcément, c'est au, au zénith de votre de votre zodiaque. Donc alors, vous allez euh, peut-être déborder de sentiments euh, pour votre conjoint que vous retrouvez après une année de boulot, une année compliquée, etc. Euh, et euh, vous vous sentirez en charge hein, euh, de son bonheur, de son bien-être, vous ferez tout pour le ou la rendre heureuse et euh, ma foi, vous y arriverez. Hein. Enfin, je pense qu'il n'y a vraiment euh, pas de problème, euh, d'autant plus que bon Vénus, c'est vrai, elle sera juste les, les deux, trois premiers jours du mois euh, en dissonance avec Uranus, donc c'est vrai que ceux du 1er décan seront un peu énervés, mais bon le reste du temps, hein, elle sera tout, euh, en bon aspect avec Jupiter par exemple, donc ça lui donne encore plus d'importance, euh, vos sentiments s'épanouissent euh, davantage, il euh, y a vraiment, une ambiance extrêmement chaleureuse euh, et euh, moi je vous conseille vraiment d'en profiter parce que souvent vous vous mettez un petit peu à distance en vous disant oui c'est provisoire etc. Bah Peut-être que c'est provisoire, mais tout ce qui est bon il faut en profiter. Hein? Donc vénus après elle va rentrer autour du 21 en vierge, elle sera bien placée pour vous, hein, euh, amis Scorpion. elle va faire un bon aspect avec euh, avec uranus, donc euh, il y aura peut-être une progression hein, dans le problème que vous rencontrez, dans le problème relationnel que le premier décan rencontre. Euh, L'association de vénus et uranus sera, euh, vous permettra peut-être de mieux comprendre, de mieux vous adapter à l'autre, euh, parce qu'il y a une question d'adaptation dans toute cette euh, problématique que, que vous rencontrez, euh, euh, premier décan, début du deuxième hein, parfois, euh, à cause de, de la présence d'Uranus face à vous en Taureau, hein, face à vous, c'est-à-dire dans le secteur qui correspond à votre conjoint, à, au couple en général, hein, ou ça peut représenter aussi un associé, mais tout ça, c'est le rapport à l'autre, hein, donc avec les changements qu'il faut opérer. Votre forme, votre vitalité, votre sexualité sont gérées par Mars. Que fait Mars ce mois-ci? Ben elle fait comme les autres. C'est-à-dire que la planète se trouve en lion, en tout cas jusqu'au 18. Hein? Après elle va faire aussi comme Vénus, elle va passer en vierge. Donc euh, il y aura une conjonction soleil-vénus-mars, homiciel, hein? euh, et puis ensuite en vierge hein? dans votre secteur d'amitié. Donc homiciel, ça peut donner quand même des petits désaccords hein, avec votre conjoint, mais ça, c'est dans la deuxième quinzaine. Hein. Euh, vous aurez... Euh, alors c'est peut-être lui ou elle qui euh, aura un côté de mauvaise humeur, pas content, etc. Et, et je vous entends soupirer en disant mais qu'est-ce que il ou elle veut de plus, on est bien, là où vous, vous serez content de votre sort. Hein. C'est à mon avis plutôt euh, quelqu'un, un parent, un enfant, donc votre conjoint, je le répète, qui euh, sera un petit peu mécontent, on ne sait pas pourquoi. Bon, peut-être que vous serez un peu moins euh, chaleureux que d'habitude, pourtant il y a un climat, une ambiance chaleureuse. Donc à partir du 18 mars occupera la Vierge. Donc là, je pense que euh, vous serez moins, beaucoup moins euh, avec des obligations, des contraintes, euh, euh, et vous vous sentirez plus libre tout simplement, plus libre de, de, de faire ce que vous avez envie de faire, et puis euh, euh, votre libido aussi peut se libérer, hein, parce qu'elle était... Euh, je sais pas, ce peut-être les conditions dans lesquelles vous passiez vos vacances, hein, ou les gens qui étaient autour de vous, vous ne vous sentiez pas libre, hein? il y avait quelques contraintes, euh, euh, ou alors vous vous sentiez jugé peut-être, je ne sais pas. Euh, bah, toujours est-il qu'avec mars en vierge, bah, le, le climat va complètement changer et euh, bah, vous, je vous dis, vous serez plus libre d'agir, d'aimer, de, de, euh, de, de faire des projets, de, de, vous aurez l'impression de récupérer un petit peu le contrôle hein, sur votre vie, alors que bon, vous aviez moins le contrôle précédemment. Et du coup, bah, vous vous sentirez forcément euh, beaucoup plus plein de vitalité, de désir, de volonté, de fermeté, enfin bref, votre énergie elle s'exprimera dans plusieurs domaines et euh, à mon avis sans aucune entrave euh, d'autant plus que mars va être en bon aspect avec uranus, hein, donc ça va euh, tout focaliser sur cette énergie euh, hein, euh, qu'il faudra pas trop disperser non plus.